Et Avant de commencer cette vidéo, sachez que les tapis du Wargame Legends chapitre 1 HOT sont désormais disponibles sur le site de Qui Commence, au prix de 80 80€. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors si tu es intéressé, suis les liens sous la vidéo. Salut Nico, ça va Ça va bien et toi Pierre ça va. Quand on commence à aller mieux là Oui, hein, euh, c est, c est, la, la pression redescend. Ça commence à se détendre. Bon, je voulais t'avoir en interview parce qu'il s'est passé des choses folles que, que, que, que tu as commues, euh, ignore presque, j'ai envie de dire. Euh, parce oui, c'est ça. Donc, Nico, il a il a, il a assuré euh, sa commu et derrière, il a travaillé sur une création exclusive. Tout à fait. Exclusive, de ouais. tapis, ouais. Euh, ouais. trois tapis. Alors, au départ, quatre. Enfin, il y en a quatre. Ouais. Le quatrième, il n'a juste pas été utilisé ou préparé, ah. mais au départ, il y en avait quatre. Donc, des tapis que tu as intégralement utilisés. Euh, euh, voilà, C'est ouais, ça. Euh, tu peux nous parler un peu de ce projet, euh, comment c'est né, euh, il voilà. y, y a le story hein, de, de ces tapis, trois ouais. tapis qui se suivent, on, on est dans un hangar, on est devant, on le, hangar, devant on le hangar, on est dans la plaine, voilà. et normalement il y avait derrière en fait une espèce de banquise euh, on va dire qui rejoint plus ou moins une mer ou un truc comme ça, avec euh, l'histoire de Hoth où il y aurait eu des, euh, des ruines de, de, de vaisseaux, puisqu'il est supposé y avoir eu un affrontement spatial entre les Sith et les Jedi, et où il y aurait eu en fait des, des morceaux de vaisseaux vaisseaux crachés, ouais, euh, ouais, marqués ouais. site, marqués Jedi, etc. sur cette espèce de banquise, donc ça permettait d'avoir des, des vaisseaux à moitié engloutis mais pas trop, mmh. enfin bon voilà, mmh. etc. Euh, bon, on n'a pas eu le temps euh, de, de, de le ouais, finaliser, ouais. mais ça, bon… Euh, ça, déjà, il faut préciser, ça, tout ça, ça s'est passé sur un temps euh, très, relative, très, court, euh, très très ouais, court, très très court. relativement, fait, euh, mais il dit très très très. <rire> euh, ben, bah, c'est-à-dire que oui, oui, euh, on va dire court, <rire> voilà, euh, pour faire simple. Mais, euh, donc en fait non, euh, l'idée en fait est partie bah, de jouer qui, qui avec qui on parlait et puis qui me dit euh, j'ai envie de faire des tournois, etc. Et puis euh, j'ai renchéri en disant euh, des tournois d'accord mais euh, pas n'importe quel tournoi sinon mmh, mmh, ça, ça sert à rien. Mmh. Ok bon on va faire les plus beaux tournois. Bah, oui mais les plus beaux tournois faut, faut, faut que ça soit immersif, faut qu'il y ait quelque chose de, de plus. Euh. Et donc on a euh, vu que l'idée de, de hot était déjà présente. J'ai dit bah écoute on peut faire un truc un peu cinématique où justement les tapis pourraient s'enchaîner, mmh. euh, qu'on ait vraiment une histoire. Euh, Moi, et, je et un ça, hein. Moi je savais pas ça. Moi je savais pas. ça. donc euh, et, euh, et et puis derrière, alors... C'est vrai qu'on aurait pu le... Enfin, en tout cas de mon côté, pour le design des tapis, euh, ça aurait peut-être pu être plus optimisé par rapport au jeu, ouais. euh, ou par rapport au placement même, on va dire, de, de, du nombre de décors, etc. Mais euh, bon, ben bah, voilà, euh, on m'a dit, bon, faut que ça soit de la neige, faut qu'on ait froid, il faut que ça ressemble à du Star Wars et sur hot. Bon, bah après, je suis parti avec mes petits crayons. C'est quand, voilà, ouais. quand même un peu bizarre, vous organisez un tournoi et vous voulez une ambiance glaciale, en fait. Oui, c'est ça, on voulait jeter un fou sur la communauté pour leur dire euh, voilà les Wargame Legends vont vous faire froid dans le dos tellement ça va être beau combien j'espère que le pari a été arrivé. ah oui non bah voilà non mais alors vu les retours qu'on a eu de vous vendez les tapis vous vendez les tapis dites nous vous vendez les tapis. voilà Combien de temps ça prend de, de, de faire de mener un projet euh, comme ça Comment ouais. on mène un projet comme ça On fait des recherches euh, sur le. le univers. La première chose, effectivement, que j'ai faite, c'est d'aller de, de, de, revoir euh, ah ouais, <rire> le film vraiment pour avoir euh, l'ambiance, la, la, les visuels, les, différents, les dispositions aussi. Euh, le, le, par exemple, le hangar, euh, ben, oui, j'ai essayé de m'inspirer vraiment des visuels qu'on peut voir dans le film avec ses enfilades, avec ouais. les poteaux, avec les, tous les câbles qui traînent, ce genre de choses. Chose. Les, les, les zones qui sont marquées, les lumières, la façon dont elles étaient présentes ou diffusées au sol ou ce genre de choses. Euh, pareil pour l'extérieur, mm -hmm. au final. Euh, et derrière, bah oui, c'est de trouver des éléments graphiques, trouver des choses dont je vais pouvoir m'inspirer. Et puis alors un tapis, un dev de tapis, le dessin du tapis, globalement c'est à peu près une semaine. D'accord. Une semaine pour le le le, le faire. Euh, surtout que là, c'est très complexe euh, par rapport. Quelles sont lui. les contraintes en fait que t'as eu Alors les contraintes sont des par contraintes que Torek, par exemple, t'as t'as communiqué. Alors, euh, oui, il y a des contraintes, mais enfin, j'avais l'habitude déjà de faire des tapis avec lui, donc euh, les contraintes physiques, mais c'est des contraintes euh, techniques, on va dire euh, une résolution particulière, euh, des des mensurations qui sont très précises Bien des euh, mensurations pour un, tournoi, de tournoi, hein. Ouais. C'est mmh. ça. Euh, mais oui, mais mention parce que en fait. Pour l'impression, tu as des marges en plus. Donc, dans mes marges, faut il faut qu'il y ait aussi des dessins parce que si, selon la coupe, enfin, etc. Mmh, mmh. Mais au final, le tapis final, lui, est aux normes, on va mmh, dire mmh, de, de, sûr, de taille ouais. du jeu, quoi. Euh, et puis, bah après, là, la contrainte, c'était surtout la neige, en fait, ouais. parce que, bah, la neige, ça se pose un peu partout. Si tu veux vraiment que ça ait l'air enneigé, tu peux pas dire juste, je pose de la neige à plat et puis je mets un truc dessus. Il fait, il fait tâche quelque ouais, part, donc c'est obligé ouais. de lui rajouter de la neige par dessus, etc. Et là, c'était vraiment le, ce qui m'a pris le plus de temps, ouais. on va dire, sur les tapis. Euh, mais au final, non, enfin, super expérience. le, le, le moi j'ai pris énormément de plaisir d'une part à revoir les Star Wars, hein. <rire> bon, ça, ouais. euh, même à faire des recherches parce qu'on a trouvé enfin il y a des visuels sur le net qui sont absolument, euh, ouais. des créations qui sont pas brandées Disney ou Star Wars machin, de, de, de fan made qui sont vraiment très très belles. Hein. Bah ben, celles qu'on a utilisées pour l'affiche, hein, ouais. on voit les, les deux oui. les deux quadripodes ouais. avec les deux impériaux devant qui sont, on, on sait pas trop. Est-ce que c'est bon bah mourir, bon, ou, tant pis on va mourir, tant pis on va crever ensemble voit leur foot bon. un dernier gros pain. <rire> ou... Et je trouvais l'image vraiment impactante. Ouais, elle était belle. Ouais. Euh, donc euh, du coup je dis non hein, celle-là il faut, faut absolument qu'on s'en serve pour, ouais, pour la com parce qu'elle est, elle est trop belle quoi. Euh, et moi j'ai essayé justement de retrouver ça un peu dans mes créations, de de mettre pas simplement euh, une du décor, quoi, c'est émotion qui est une, qu y a, ouais, qu y a ouais. une histoire. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que là, les, les gens qui ont, qui ont gardé les, la, les streams n'ont peut-être ah. pas ah. pu, ah. Le, oui, pas ah. pu ah. le voir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a qui a sont énormément cachés, qui sont cachés. de détails. Il ouais, ah, ouais, ouais, y a énormément de détails. Je crois même qu'il y a un, un T47 craché euh, sur un T47 craché. Il y a un TRTT. Ouais, ouais, ouais. Euh, Il y a des petits bunkers. Il y, y a un bras de Wampa coupé. Il y a un tonton euh, euh... éventré à côté d'une tente. Il y a tout ça ouais. Euh, ouais. avec une petite dédicace pour toi, avec le petit masque à gaz. Ouais, voilà. <rire> Comment ça se fait que ça pue encore plus mort que. <rire> enfin, bon, voilà. euh, et puis le, là, on avait aussi la contrainte. Enfin, On a décidé d'intégrer les sidebars. Ouais. Euh, ce qui fait déjà aussi. Euh, des, des... Là, je vais parler technique, mais chaque euh, chaque tapis, euh, moi, au niveau de la création, pèse 700 gigas. D'accord. Voilà, toi. Ok. Tu as travaillé avec quel programme euh, alors j'ai tout fait sur Photoshop. D'accord. En fait. okay, ouais. C'est Photoshop intégral. Il ouais, ouais. euh, y a des parties que j'ai dessinées ou designées dans Illustrator pour pouvoir les, voilà, les agrandir donc, à la soit taille. Voilà, voilà. Ouais. Euh, mais on va dire que grosse majorité, c'est du c'est du bitmap, c'est du Photoshop. Ouais, bien sûr. Bien sûr ouais. euh, voilà. euh, donc euh, avec le souci que ça pose de trouver des images d'origine, on va dire qui sont dans des résolutions suffisantes tout à fait, et, ouais, ouais, ouais. et compagnie. Et puis ben, euh, quand on dessine dessus, ben, oui, on essaye de, de s'adapter à la taille. Là, moi, j'ai essayé. Je ne sais pas, si, mais j'ai essayé que chaque chose soit euh, proportionnée, on va dire. Euh, alors, est-ce que le tonton qui est mort est, est suffisamment grand ou il est trop petit, ou je ne sais pas. Euh, bon, euh, on a essayé de faire... enfin moi on m'a dit faut il faut qu'il fasse je veux dire une bêtise 5 cm je l'ai mis à 5 cm peut-être qu'il aurait fallu qu'il fasse 5,1 oui, oui, oui. Bon, non, non, bon, on n'en est pas là euh, comme en plus on le disait on a travaillé vraiment dans l'urgence ouais, il y a des euh. choses où sur des processus comme ça d'habitude on, on fait des versions test mm -hmm. on teste machin justement on, on cale et on ah non bah, il faut que ce soit un peu plus grand et mm. du coup sur la version définitive c'est bon quoi mais non non moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ces tapis en plus euh, je ne connaissais pas vraiment le jeu Star Wars Légion, ouais. ça nous permet aussi de, de, de, de t'immerger un, un peu de focus dedans. dessus. Ouais. Non, non, franchement, c'est cool. Tu as kiffé ton, ton week-end Ouais. ouais, ouais. Pour, vous, ça, pour toi, ça a été un peu plus détente parce que tu avais, avais, avais ton job de fait et ouais, euh, il était ça. temps d'avoir de, de, de, la récompense. Et non, bah, a priori, les gens ont kiffé. Ouais. C'est une belle communauté quand même, les oui, joueurs Le hobby en général, il n'y a pas trop de bah, soucis. Après c'est comme tout, hein. c'est ouais, une communauté, sûr, ouais. il y a forcément mmh. des bons et des mauvais, mais non, on va pas. Non, non, c'est cool, c'est cool. Tout le monde là, franchement, était super. Le... Les Allemands que je connaissais pas du tout, géniaux, ouais, hein, géniaux. <rire> euh, et puis, bah, en gros, je connaissais quasiment personne. et toi, qu'on avait comme les, les des organisateurs, et non, franchement, enfin, tout le monde est cool. On s'est fait des repas, on s'est fait des soirées. Hier soir, hier on a plombé les tables à côté les pauvres hein. je pense je pense <rire> qu'ils étaient euh, euh, euh, ton actu le déménagement Alors, mon, actu, mon actu est très compliqué vraiment ouais. parce que je peux plus travailler vraiment parce que je n'ai plus de, de bureau on va dire ouais, quoi. Ouais. Euh, mais du coup j'ai en préparation plein de choses grand, dans grand grand bureau tête, dans lequel il ouais. y aura plein plein de choses avec beaucoup de projets qui sont en cours euh, notamment avec qui commence aussi enfin bon euh, euh, ou d'autres Wargame Legends qui pourraient venir. Pas, euh, non non d'autres Wargame Legends non peut-être avec justement d'autres tapis des choses comme ça Mais non parce que on peut moi je pense qu'on peut le dire il y en aura d'autres et ils ne seront pas sur Star Wars Legion ça on l'a déjà précisé oui. que d'autres euh, licences seront exploitées on ne s'arrête c'était le but de toute façon Justement de dire euh, On va faire des tournois Entre guillemets euh, Exceptionnels Enfin Immersifs euh, Le plus le plus possible Avec le, En portant Attention à, à beaucoup de détails On va dire Plutôt que juste bah, C'est un tournoi euh, On a mis trois bouts de carton Sur la table ouais, euh, ouais, euh, ouais, Voilà ouais. Sur on a un bout de nappe Et voilà On joue C'est très bien Au contraire hein, je, euh, il, il en faut Il faut et jouer Et puis, et puis euh, là On a quand même la chance D'avoir qui commence derrière Qui, qui peut nous nous, nous nous Permettre On va dire D'avoir accès à bah effectivement, de 96 maquettes de petites de, de, de, de, de, de chez LR pour enfin bon, euh, ok. Euh, maintenant, euh, ben bah, quand on est organisateur de tournoi, on n'a pas forcément toujours ces moyens là <rire> et on le fait quand même et ouais, c'est ouais, génial. Ouais, on, ouais, est on est là avec ses potes, on joue. Voilà. Là, on voulait vraiment faire ça. On l'a fait. Et je pense que les gens ont apprécié. Ouais, c'est clair. Euh, mais du coup, on va le refaire. <rire> on va le refaire. Et bah là, c'était hot. La prochaine fois, euh, ça sera peut-être peut encore sera plus hot. Chose. <rire> Oui, voilà. <rire> Et sur d'autres jeux parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se limite... Oui, oui, oui, ça enfin, sera sur que, deux. Ouais. Qu'il n'y ait que la communauté euh, Star sûr. Wars Dégion qui ouais, profite ouais. de ce genre de choses. En tout cas, on est très honoré que vous nous ayez choisi en premier. Ok. Je suis pour rien. Hein, je suis arrivé, c'était déjà choisi. Donc je n'y suis pour rien, mais... Euh, non, non, je, franchement, je suis franchement plus content. Et puis le, les, enfin, le rendu des tables euh, ouais. qui a été fait, euh, même si on a été obligé d'aller très vite... Euh, on aurait eu honnêtement on aurait eu 2 3 mois de plus pour faire le, les choses je pense que ça aurait été euh, encore plus euh encore plus sympa. Encore plus sympa. Mais bon, voilà. Sans doute le prochain. Voilà. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Et là, et on, on, a, a appris. on a beaucoup <rire> on a appris. Et donc ouais. euh, voilà. Merci beaucoup Nico pour euh, ce retour. Et puis merci pour ce week-end. Euh, bon. euh, merci pour, euh, de, pour, cette, cette, porté sur, pour sur... cette bonne humeur qui est tout le temps là. Je sais pas où elle est ou je sais pas que tu sais que tu caches la pile, mais euh, ouais, indémontable, alors... Nico Prime. <rire> indémontable. Bon c'est cool. Merci Nico.